Putain je suis vraiment une saucisse Et la sensi aussi elle est trop forte là sur ce jeu de merde Encore allez poussez poussez encore voilà, Comme un champignon ça pousse Ça pousse Allez allez Enculé. Oh le commando, il va où Toi là. Ah, c'est bien ça. Je fais clébarde Je suis en train moi aussi. Putain Ah, j'tic. Donc 14 oh, yeah. 0, la plateforme là. Non Non, non, non. C'est bien fait que les flottes Si on va on va mettre plus de temps Mais vas-y Il était bon le mec Ah moi aussi là, il est bon Mais tu verrais le mec qui m'a mis Les deux buts Les deux premiers qu'il m'a mis C'est trop Moi c'est moi, tu sais, genre c'était 80ème, je perdais des deux. on est pas trop hein. Je me précipite tellement vers l'avant, oh là là. Ah non, t'as dû me laisser J'ai fait 14-0 T'as des balles une. Je vais mettre une jeu, ouais, j'ai des balles aussi Comme ça je vais pouvoir te laisser que t'es pendant que je vais faire une main 14... oh, Je vais 14 1 Ah viens on va à Warzone Je veux Warzone Je viens de relancer un match Ah j'arrive pas à partir, il y a du moins des... Hiiii, je l'ai, on a tous les deux le match, il term... euh, bah, est terminé Là, là c'est la deuxième Mais enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi Ce match-là, on va quitter. J'ai pas le mental pour revenir à chaque fois. Ouais, euh, mais je sais pas en combien de temps, ok. Bon, on a les alles tous les deux. Je vais prendre les métiers pour voir, non. mais. Ah, vas-y, genre qu l'entraîne. Enfin, mais un dernier. Oh, Foris mmh. Dans 15 minutes Ouais, vas-y. Oh, on les a éclatés, n'empêche là On les a. Oh, là. Moi, je m'éclate, moi mmh. <rire> 2 ah, minutes on a mis un, un peu moins...